Itinéraire de randonnée à pied dans le district de Nyon. Parcours et infrastructures pour faire du VTT. Activité nautique dans le lac Léman, demi à Pérois. Musées et lieux à visiter, comme le parc animalier de la Garenne, à Levaux. Piste de ski pour tous les niveaux. Par exemple, au domaine de montagne, jura sur les monts En soutenant le développement d'activités touristiques, nous permettons à la population de bénéficier d'une région où il y a toujours de quoi faire. Région de Nyon.